Je te dis ce que, que je ressens, tes bienfaits sans trop grands. Du fond de mon âme, coup des larmes, qui traduisent les silences. Comment te dis c'est que je ressens, tes bienfaits sans trop grands. Soit d'une fleur À ton temps, je serai tout.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 mais pas ta voix trion oh, fait. d'être rassemblé en ton nom en cet endroit que tu sois béni au notre Père pour le souffle de vie que tu nous as donné nous réalisons que c'est vraiment un privilège et une grâce extraordinaire père pour nous tenir encore dans ta présence encore en ce jour c'est vrai comme l'écriture le dit aussi avec certitude les vivants ce sont ceux-là qui te louent père merci encore pour le souffle de vie merci encore pour ton esprit saint mon soba Merci beaucoup pour la foi que tu nous as donnée, mon bien-aimé Père Saint, pour que nous puissions davantage nous accrocher à ta parole, croire en toi, mon bien-aimé Père Saint, avoir confiance en toi, Seigneur, et s'accrocher davantage à ce que tu as dit, Père, parce que ta parole à toi a la puissance. Ta parole à toi à la vie. Ta parole à toi, Père du Vissant, elle transforme, elle crée. Nous te remercions pour cela. Aidez-nous, Père, à pouvoir réellement prendre conscience. de le privilège que nous mes Père, au Dieu, de pouvoir réellement te recevoir dans notre âme, dans notre vie. Et de marcher avec toi chaque jour dans ce temps dans lequel nous vivons, Seigneur. Tu as pas abandonné, mon bien mes Père Saint, tu n as pas oublié, mon roi, mais tu es souvenir de chacun de nos pères. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci aussi pour chacun qui s'est vraiment réjoui selon ta parole à toi, Bénémois Père oh Dieu. Et ce matin, maintenant, Père Tubisson, nous avons le désir, Seigneur, que tu viennes encore venir encore nous parler, Père Saint-Dieu, et nous arroser aussi davantage, mourant, roi, afin que ta parole puisse encore germer dans nos cœurs, mon Bénémois Père, pour que nous puissions vraiment porter des fruits. Père Saint, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, mon sauveur, Merci pour les cantiques qui ont été chantées. Merci pour les témoignages qui ont été aussi rendus, Père oh Dieu. Nous pensons à tous nos frères et sœurs dans différents endroits où ils sont. Et nous prions pour eux, serment, Père Saint-Dieu, en fait qu'ils soient aussi bénis Et protégés aussi par toi, Père, l'ouange et honneur à toi Pour ce que tu es, car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ, Amen. Amen Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié Qu'il soit exalté pour tout ce qu'il est pour nous Que le Seigneur bénisse chacun de vous Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre Père Céleste des privilèges qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que Le Seigneur, notre Dieu, vous accorde donc le secours et les soutiens dont vous avez tellement besoin. Chacun de nous, nous avons besoin de lui. Parce qu'il nous a dit que, « Invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Le Seigneur, notre Dieu, comme étant un appui certain pour nous chaque jour que nous avançons. Que le Seigneur bénisse notre précieux frère Kolibali, qui a fait un si long voyage et qui s'est battu pour que ce matin il soit aussi parmi nous. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Qu'il bénisse aussi notre frère Kassereka. Je pense que la fois passée il était parmi nous aussi. Et vous savez, quand je regarde, je ne vois pas tellement bien aussi. Mais je me suis rendu compte qu'il était parmi nous, et c'est vrai, il vient de la Hollande, si loin que le Seigneur le bénisse aussi richement. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, vous tous qui êtes venus de loin comme de près. Et nous avons donc la joie de pouvoir avoir euh, cette communion aujourd'hui avec le Seigneur et aussi avec chacun de vous. C'est ce que la Bible, les Saintes Écritures nous recommandent, et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a laissé aussi comme... Héritage aussi dans la marche avec lui, comme la Bible le dit, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et aussi dans la fraction de pain et dans la prière. Nous voulons vraiment conserver cette unité de la foi que le Seigneur, notre Dieu a eu à pouvoir aussi prier pour cela et aussi pour que en fait, nous atteignions cela, il a pourvu... De manière à ce que nous soyons maintenus dans cela, c'est pour cela qu'il a pourvu lui-même au ministère, afin que nous puissions atteindre cette unité de la foi, pour que nous soyons en comme le Seigneur, notre Sauveur, a eu à pouvoir prier. Nous devons être conscients que réellement que nous ne nous, nous servons pas nous-mêmes, mais nous servons le Seigneur qui nous a donc appelés. Et c'est pour ça que si nous le servons, nous devons davantage penser à ce qu'il nous a fait savoir effectivement, à pouvoir réaliser effectivement quelle est donc la volonté parfaite de celui qui nous a donc appelé. Et c'est vrai que je pense que c'est l'apôtre Paul qui le relève encore euh, davantage dans le sein des Écritures, pour que cela nous soit vraiment aussi permanent dans notre pensée et dans notre âme dans notre esprit, dans tout notre être, effectivement, le désir véritable de notre Seigneur qui nous a appelés à son service, effectivement. Là, il nous l'exprime cela, je pense, dans les livres des Éphésiens, je suppose que Zéphésiens, chapitre 4, probablement, il, il exprime d'une manière assez claire pour que chaque fils chaque fille de Dieu, que Dieu lui-même a eu à pouvoir appeler pour que, réellement, qu'il puisse se réveiller et prendre conscience, effectivement, de ce qu'il est lui-même et de pouvoir aussi, comme, je pense, c'était Darius, qu'il disait, effectivement, lorsqu'il a émis les dix, que, pour que les temples soient rebâtis, il dit, mais que c'est lui qui est de son peuple, que c'est lui qui sent qu'il est de son peuple, alors qu'il se relève, qu'il puisse maintenant monter donc à Jérusalem. Il s'agit de pouvoir se sentir concerné dans la chose. Dans Ephésiens, au chapitre 4, je pense que c'est cela. Je crois que juste là, cet homme de Dieu dit quelque chose. c'était important pour nous, je pense. Ephésiens, au chapitre 4, à, et, et le verset 1, il dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. Vous vous souvenez que nous avons lu cela et nous avons bien compris qu'effectivement que la vocation, c'est-à-dire l'appel. Donc, c'est vocal, ça, ça veut dire appeler, donc on vous a appelé de la vocation qui vous a été adressée. Et ça, c'est que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Dieu nous aide dans la parole que nous que nous pouvoir lire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que l'appel de Dieu n'est pas l'appel massive, c'est toujours un appel individuel. Donc, vous ne sautez pas avec un groupe, vous sautez individuellement dans un groupe effectivement formé des individus. Donc, c'est important que nous comprenons qu'effectivement que Dieu a toujours il y a pouvoir appeler chacun de nous. Et chacun de nous, nous prions pour que le Seigneur vraiment aide, pour que nous ne perdons pas notre temps. Chacun de nous doit chercher la face du Seigneur pour se rendre compte si le Seigneur le connaît. Tout à fait. Afin qu'il ne marche pas en vain. Non. Mais qu'il soit dans la certitude que c'est Jésus qui me connaît. Amen. Amen. Je peux dire je te connais, c'est je te connais effectivement. Mais dis, évidemment, est-ce que toi, est-ce que moi je te connais c'est pour ça que nous lisons dans Matthieu chapitre 7. Il dit, en ce jour-là, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas fait ça en tournant, en tournant, en tournant, on a toujours signé ton nom. Il dit, mais je leur dirai ouvertement, moi ici, je ne vous ai jamais connu. Okay. C'est pour ça que nous devons être conscients et, et pendant le temps de notre pèlerinage, Dieu nous a donné beaucoup de temps pour que, c'est comme ça que même là, dans 2 Pierre chapitre 10, il le Seigneur notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. Amen afin qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent donc à la repentance. C'est-à-dire que notre Dieu, il veille sur l'âme de chacun. Mais c'est vrai cela. Peu importe ce que les catholiques, les baptistes peuvent arriver à pouvoir avoir dispersé ou disséminer ou même s'aimer, mais Dieu permettra toujours qu'il y ait la pure parole qui soit prêchée pour que les hommes, même dans l'humanité, puissent arriver à pouvoir entendre. Vous savez que Dieu a une façon de faire les choses, qui ne peut pas vous condamner sans d'abord vous avoir fait savoir les choses. La vérité que... Mmh, que Dieu te bénisse. Et c'est cela parce que la Bible même va nous dire plus loin que, vous savez, que le jugement commence d'abord par la maison des dieux. Amen. Si les juges se sauvent avec peine, que deviendront donc l'impie Dieu, notre Seigneur, donne effectivement la possibilité à tout un chacun. N'avez-vous jamais prêté attention quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait, en répondant, quand est-ce que ce sera la fin Il dit, mais oui, mais, il dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin, parce que Dieu est juste, il ne va pas te condamner si tu n'avais pas entendu. Il ne va pas te... Mais c'est sûr et certain. Il faut d'abord que tu aies entendu. Et c'est sur base. là, va dit Mais, mais j'avais parlé. Mais je l'avais dit. Je t'avais dit que la Trinité n'est pas des dieux. Je l'avais dit. Donc on a même publié cela partout, effectivement. Tu l'avais entendu. Mais tu as combattu cela. Est-ce que vous comprenez Voilà pourquoi Dieu est un Dieu. Quand on parle de la justice, il est juste. Il ne va pas condamner l'innocent. Non, il faut qu'il condamne le coupable. Mais aussi, pendant le temps de notre pèlinage, effectivement, nous étions tous coupables. Mais il nous a justifiés. Maintenant, tu dois savoir maintenant que Dieu t'a donné un temps que... Pendant ce temps qu'il t'a justifié, maintenant, tu dois savoir maintenant ce qu'il attend de toi. Parce que souvent on dit, mais Dieu n'entend pas. Mais non, Dieu entend. Dieu n'est pas, pas sourd, il entend. Amen. Donc nous disons donc effectivement que chacun de nous, frères et sœurs, oui, les catholiques nous ont tellement trompés, les tous, ils ont tous trompés. Mais maintenant, Dieu veut que l'homme connaisse la vérité. C'est sûr et certain. Il faut que la vérité soit proclamée. C'est les désirs profonds de Dieu, parce qu'il est l'auteur de la création. Il faut que la vérité... C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle vous pouvez entendre, la Bible dit que la nature entière soupire après la manifestation du Fils de Dieu. C'est ce que le monde aujourd'hui attend, c'est vous. C'est vous, mon frère et ma sœur. Vous qui, dans ces temps du soir, Dieu vous a éclairé, Vous qui, dans ces temps... Bien sûr que oui nous avons pu réaliser que Dieu est vivant, Dieu agit encore, Dieu parle encore. Et que dans ces temps, il a vraiment attesté qu'il est vivant. Amen. Et oui, il nous a fait sortir de tous les dogmes, effectivement, en, suite, en fait que nous ne puissions plus réformer encore des dogmes, effectivement, mais, mais que nous continuons à marcher, d'éclater en clarté, de lumière en lumière. Donc, jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre vous et nous tous, nous avons cette possibilité de pouvoir maintenant se mettre et dire, « Seigneur, est-ce que tu me connais, moi ?» Ou bien je marche avec l'imagination qui dit, mais il me connaît alors que tu ne me connais pas. Je vais être sûr parce qu'il s'agit de ton salut. Amen. Eh bien oui, mon frère et ma soeur. Vous savez, dans un Pierre au chapitre 4, je pense au verset 7, l'apôtre Pierre dit ceci, la fin de toutes choses est proche. Je pense que chacun de nous tous ici qui sont assis à cet endroit, ceux qui sont en connexion, quand il entend que la Bible dit la fin fin, toute chose est proche, il comprend ce que la Bible veut dire. Et vous savez, ce qui nous a été dit aussi, effectivement, si on nous revenons dans Ephésiens 4, ce qui nous a été dit, effectivement, aussi à, à ses propos, que quand il a dit que la fin de toute chose est proche, qu'est-ce qui nous invite encore après cela Regardez très bien, hein, Pierre, chapitre 4, je pense que c'est cela, il, il nous dit quelque chose de très important verset 7 il dit la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres pour quoi faire pour vaquer à la prière vous vous souvenez je crois que nous avons lu dans Luc ou non genre comme ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit que vous ne soyez pas, pas, pas, pas les excès de manger et de boire ainsi de suite pour que ce genre vous à la provise. mais priez en tout temps vous vous souvenez encore Vous avez oublié. Vous savez, parfois, c'est parce que vous recevez beaucoup. En hein? ce moment, vous ne savez plus très bien. C'est ça le problème. Peut-être que... Il dit, mais en fait, que vous, vous, que vous, vous vous trouvez debout devant les fils de l'homme. Vous vous souvenez cela, non Donc, veillez, priez en tout temps. L'apôtre Paul aussi, nous, nous rappelle cela aussi dans les Éphésiens au chapitre 6. Remettez-vous de toute l'armure. Vous connaissez, non Faites cela par l'esprit. Toutes sortes de prières, donc hein, tout en tout temps, parce qu'il parle. Donc vous prenez. Donc, ben, alors regardez très bien, ce que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir connaître effectivement aussi l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons. Et il nous montre effectivement aussi de quelle manière nous en tant que peuple de Dieu, fils de Dieu, nous pouvons s'il vous plaît sortir victorieux. Ça ne dit pas de la bouche de dire nous sommes vainqueurs. Nous, monsieur. Non non non non. Tout le monde peut le dire. C'est facile de le répéter, effectivement. Je suis vainqueur, je suis vainqueur, effectivement. Mais la victoire, il faut la voir. Une chose est de pouvoir le dire, l'autre est de pouvoir la posséder. Parce que quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est que nous possédons. Nous ne répétons pas cela de la bouche, en fait, mais nous possédons cela, alors nous le proclamons. Alors, nous vous disons, Ephésiens, chapitre 4, nous vous disons, dites, je vous donc, donc, d'une manière, qu'est-ce que vous êtes été en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec quoi? Vous voyez, mon frère et ma sœur, que ça tourne toujours à quelque chose de très important, qui est important aux yeux de Dieu. Même dans 1 Pierre chapitre 4. Vous allez remarquer quelque chose ici, parce qu'ici, on nous a fait part, effectivement, que, avec charité, vous subotant les uns les autres. Quand on n'arrive plus à supporter un frère ou une sœur, et qu'on est toujours, mais c'est cela, en fait, parce que, il faut que vous réalisez qu'effectivement, que, lorsqu'on n'arrive plus à pouvoir supporter quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, c'est que quelque chose de mauvais s'est déjà glissé. N'oubliez pas cela, c'est pour ça que quand vous ne réalisez pas cela, les démons s'enchaînent davantage. Ils viennent, ils s'assient en vous. C'est vrai, frère, et Nous l'avons entendu la fois, parce il y a quelques jours. Arrêtez de pouvoir vous plaindre des uns. Je crois que si, s'il Je crois que c'est dans le livre des. Je pense que je ne sais pas si c'est je ne sais pas ou où il est parti. Colossiens, sur toi. je pense. C'est Colossien. Vous vous souvenez encore Non, vous ne vous souvenez pas. Hein. Allez, cherchons un peu Colossiens. Je pense que nous allons peut-être le trouver. Colossiens, au oh, chapitre 3, je pense que c'est cela. Hmm. Colossiens 3, verset 12. Il nous dit ceci il dit, ah, Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Vous comprenez cela donc, on montre effectivement aussi la nature des, des cellules que le Seigneur jésus connaît, parce que s'il si t'a appelé ce qui te connaît, Amen. et Dieu te bénisse. Et quand est-ce qu'il nous a connus? C'est vrai que la Bible nous fait savoir, et nous l'avons lu, je pense, avec vous, je sais pas si c'était mardi ou jeudi, c'est dont le nom ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation, du monde, Donc, ton nom à toi. Si tu bien sûr, a été placé dans cet endroit, dans ce livre-là, un livre bien écrit parce que dans le livre des vies, vous savez, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, effectivement, il dit, mais, mais j'effacerai son nom. Ce qui dit que dans ce livre-là de vie, comme on dit, et là, les noms peuvent être effacés. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Il dit, j'effacerai. Alors il dit, il dit, mais c'est dont le nom sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau, ça personne. Donc là, là, là, là, là, là, personne ne peut arriver à pouvoir, ni même gratter à côté, personne. C'est sur ceux-là qui lui appartiennent. C'est pour ça, oh, que Dieu nous aide, frères. Et j'ai pris que Dieu nous donne la possibilité d'avoir ce moment. C'est important. C'est pour ça que vous pouvez voir effectivement dans les scènes d'Écriture, même quand on va dans la chapitre 20, effectivement, où, où nous voyons comment... Laisser... Mais c'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réaliser la grâce et surtout se poser la question, Seigneur, est-ce que je suis l'un d'entre eux ou pas père ne perdons pas notre temps inutilement. On n'est pas là pour faire manquer une religion parce qu'on est sorti de la religion. C'est vrai, frère, il ne faut pas que la religion soit encore en vous. Réalisez, ré ré frère, je reviens ici, ré frère. Les enfants d'Israël ont fait sortir de l'Égypte. Dieu les a délivrés, Dieu les a vraiment... Ils ont vu la main de Dieu puissante, effectivement. Mais l'Égypte n'était jamais sorti d'eux. C'est ça le problème. Alléluia. <rire> Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Egypte est restée en eux. C'est pour ça que Dieu les a fait faire 40 ans pour que toutes ces choses-là puissent, toutes les nations soient décimées. Lisez bien ces écritures. Parce qu'on est sorti, mais on a encore des parcelles, des choses de religion qui sont toujours là. Dieu veut un homme nouveau. Une nouvelle création, effectivement, où tout sont devenus une nouvelle à personne en question. Et ils voient différemment, ils pensent différemment, ils chantent différemment On reproduit toujours le monde frère. dans les champs, dans tout, c'est le monde qu'on reproduit vrai. Amen. On n'est pas sorti, on est seulement déplacé. Oui. Et le monde nous suit, on le reproduit, on le maquille même C'est la vérité mon frère et ma soeur oui. Vous savez, il y a l'enfer, il y a aussi l'éternité et le ciel C'est maintenant le temps pour toi de faire le choix parce que quand il sera mort, on pourra te prêcher et vendre, n'entendra plus rien. Mais c'est maintenant. Maintenant, parce que souvenez-vous de Lazare et des riches, effectivement, sur la terre. Hein? Et il avait la possibilité d'entendre, effectivement, les riches. Mais son cœur n'était pas là. Il connaissait, il connaissait, il connaissait Abraham, effectivement. Mais il ne croyait pas en ce Dieu d'Abraham, effectivement. Lazare, oui. Ah oui, parce qu'avec la pensée, on peut penser, ah oui, je serai. Mais ce n'est pas la pensée qui va t'emmener. Nous devons être convaincus et puis concernés. On se rend compte qu'effectivement, que dans la chose ici qui se passe, dans ces temps, dans, dans l'âge dans lequel je me trouve, moi je suis là-dedans comme un acteur qui fait ce que Dieu a dit. Parce que si maintenant, si maintenant le monde doit voir comment Dieu agit, il faut qu'il voit ça dans toi. Alléluia. Mais toi, tu veux copier le monde. Il faut que quand quelqu'un veut voir Christ, on lui a dit, mais Jésus-Christ n'existe plus, il n'est même pas resté, il doit te regarder, il doit voir Christ en toi. Donc tu es ambassadeur. Alléluia. De Jésus-Christ. Sur la terre, quand tu marches, on voit Christ Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand tu marches, on voit qui Les grands couturiers. Je ne sais pas, frère et c'est que vous, vous copiez des saletés à gauche et à droite. Vous voulez qu'on vous voit comme des stars, mais qui sont des prostituées, monsieur. Amen, amen, amen, amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Vous voulez vous coiffer comme que Dieu ait pitié de nous. Amen. Vous attirez les démons, mais bien sûr, les certains cela. Exactement. Il amen. Amen. Amen. vous faut quand même que vous puissiez. Avoir... Non, mais nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. On n'a pas revêtu le monde. aussi, nous avons révélé Christ, quand nous sortons, nous marchons. On a dire oui, quand un musulman marche, on voit le musulman. Quand un catholique marche, bien sûr. Quand un catholique passe, on voit le catholique. Quand un baptiste passe, on voit le baptiste. Mais quand un chrétien passe, il faut qu'on voit Christ. Et il démontre qu'ils vivent selon celui à qui ils appartiennent. Mais nous, nous devons quand même vivre pour celui qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Ça, ça doit être toujours l'objectif principal dans la vie de tout un chacun de nous. Depuis notre naissance, notre jeunesse, notre âge avancé, puis, puis. Donc, il y a toujours un objectif qu'on veut toujours atteindre. Vous savez, quand je parle de. <rire> je ne je me et ça me fait penser à notre soeur Antoinette. Oui, alors euh, il m'avait envoyé un message qui dit, il était vraiment touché, merveilleux, mais vraiment peiné dans son cœur. Il dit, mais frère, il dit, mais, quand je vois ces enfants le soir, qui passent ici, qui chantent des cantiques et tout ça, même tard, mais, mais demain, ils n'ont pas école. Et comment ça se passe pour les écoles et tout ça Ils en souffrait, ma soeur Il en, en souffrait, effectivement. Puis je lui réponds, je dis, ma soeur bien-aimée, ces enfants-là, parce qu'ils restent tard, à... et ces enfants-là, ils sont nés dans la parole. Ils grandissent dans la parole. Et quand vous le voyez là, c'est leur vie. Ah oui, ils se plaignent pas. Remarquez, me dit, mais, mais, mais qu qu'est-ce qu que nous voyons aujourd'hui nous voyons Marie vous la connaissez on n'a jamais supplié Marie hein? oh, au moins même dit que même malade elle vit encore avec la température hein? elle se met là elle chante son Dieu et non seulement Marie que voyons nous encore la ah, on ne les a suppliés pas mais tout seul parce que depuis le vent de leur maman ils connaissaient les sens. -y. Donc, voyez-vous qu'il y a la chorale, il y a la chorale des petits, et puis il y a encore la petite chorale qui se forme. Donc, Dieu fait les choses merveilleuses. J'ai dit, ces enfants-là, ils sont particuliers. Il a dit, c'est merveilleux d'avoir tels enfants. Parce que c'est de tout leur cœur qui viennent louer. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, hein, quand je l'ai les oh, le pasteur a dit, mais la soeur, elle, elle a été touchée de voir que le mardi. Ils sont là. Le jeudi, qu'on reste même jusqu'à 22h, ils sont toujours là. On se dit, mais alors demain, il ne te dit pas, le Seigneur les, les soutient. Amen, amen, amen, amen, amen. C'est pour ça, que vous, parents, soyez aussi présents. Amen. Ah oui, euh, amen. <rire> euh, euh, et vous prouvez, prouvez, prouvez qu'effectivement, qu'il neige, qu'il vente notre place de que Dieu, Je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner à ces enfants. Ce n'est que prier pour eux. Amen. Ah oui, amen. frère, Dieu nous jugera. Vous les grandes personnes qui sont toujours là, faites quelque chose pour l'assemblée. Oh, je pas le temps, j'ai des jobs. Mais il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, hein, ces jobs-là, un jour le patron vous chassera. Oh, Amen. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Nous avons un patron oh, qui nous ne nous chasse personne. Lui en plus, il vous bénit, il donne encore davantage. Le vôtre, il vous sauve, tu fais une erreur. Parce que ce délire ne va pas te garantir. Hein. Lui, vous savez, qu'il nous aide, notre Seigneur, que nous comprenions l'importance et la grâce d'être un fils et une fille de Dieu. Parce que si Dieu s'est tracassé pour t'appeler, frère et soeur, il y en a des milliers sur la terre, d'ailleurs des milliards, mais parmi ces milliards-là, parmi ces milliards-là, il Y en a même des Indiens qui vont même dormir sur la montagne comme ça. Ils se mettent des clous ici, des clous là-bas, des clous ici. Et ils descendent, ils n'ont pas la paix. Mais toi, tu viens simplement, sans même te mettre des couteaux ici à gauche, et à droite. Mais la paix est donnée. Vous savez que les Indiens vont même adorer même les singes, même les rats. Mais c'est vrai. Les rats. Mais vous dites, mais c'est vrai, les rats. Moi, présent, moi j'étais présent. Enfin, je veux dire, j'étais là. Quand je suis arrivé à en aide pour aller prêcher la parole de Dieu, effectivement, j'étais dans la voiture, on me conduisait pour voir la rue. Et j'ai trouvé quoi Mais c'était une vache. Elle était comme ça dans, dans la rue. C'est comme s'ils avait un esprit humain. La vache se met en plein milieu de la chaussée. Les voitures viennent, elles hein, dort. Elles se couche comme ça. Personne ne peut toucher la vache. Oui. Et puis le véhicule reste là à temps. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'on a entendu Ah, c'est la vache. J'ai dit, j'avais entendu parler de la vache, mais j'avais vécu la vache. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut Non, personne ne doit toucher. Comme elle est là, si elle ne bouge pas, personne ne bouge. J'ai dit, chez moi, on mange la vache, la vache. si chez vous, la vache est sacrée. J'ai dit, vous, vous jouez. Hein? Si c'est en Afrique comme ça, vous êtes des Africains qui sont ici, pendant que vous fermez les yeux pour que la vache, là, vous l'ouvrez, elle a disparu mais ben oui, c'est sûr et certain. Vous intéressez seulement le feu là-bas. Qu'est-ce qui il se passe Ils ont mangé la vache sacrée. C'est un problème. C'est simple. C'est simplement pour vous détendre. Mais c'est vrai. Pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, qu il y en a des gens qui sont comme cela. Mais toi, toi, Dieu du ciel, T'as accordé la grâce de pouvoir te connaître. C'est pour ça que tu dois te Seigneur. Je ne pas, pas, pas repos à mes me sommets, à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai été dans l'assurance que, Seigneur, que tout ce que je fais n'est pas en vain. Amen. Je suis en train de pouvoir te chanter. De te glorifier. Est-ce que vraiment, Seigneur, tu me connais Parce que beaucoup avant moi ont chanté. Beaucoup avant moi aussi ont prié. Où est-ce que j'en suis avec toi ?» Alors, nous disons donc ce que Dieu veut. Il dit, nous continuons effectivement Ephésiens chapitre 4, rapidement, pour que je vous laisse partir. Alors, il dit, en, verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, et vous supportant les uns les autres avec euh, charité. » Et nous avons été dans Colossiens chapitre 2, 3, où nous lisons effectivement cela, il nous dit, « Oh, verset 17, 12, il dit, « Oh, ainsi donc, comme des élus de Dieu, mmh. » saint et bien-aimé. Vous voyez cela mmh. Et puis il dit, mais revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde, de, de bonté, d'humilité, de, de douceur, de patience. Ça, c'est quelque chose que <rire> souvent nous manquons. Hein? La patience. La patience dans notre vie, c'est toujours un problème. <rire> Nous sommes souvent impatients, même avec Dieu. Vous savez, Dieu est notre Seigneur, son caractère est d'être aussi patient. Mais nous, nous nous trouvons dans une position de l'impatience. Quand on a un problème, on veut que Dieu résolve ça immédiatement. Quand on est malade, il faut que Dieu me guérisse immédiatement. C'est toujours les, les express, les immédiats, le maintenant, le maintenant. Mais frère, tu sais que toi, ma soeur, je parle des fils et filles de Dieu. Quand, quand cette maladie devait te frapper, ou même t'a frappé, c'est pas aujourd'hui que tu es guéri. C'est déjà depuis qu'il était mort à la croix. Le problème, c'est que nous avons difficile de pouvoir réaliser cela et puis il te rappelle je parle ici au peuple de Dieu Amen. il te rappelle toi que je suis l'éternel ton Dieu il est dit bien, l'éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies donc ça veut dire que moi ici même avec tous les bobos que je peux avoir j'ai dit Seigneur tu n'es pas mort en vain c'est maintenant que je réalise que ces bobos ici tu les avais vus est-ce que vous comprenez Mais tu as dit que tu m'avais déjà guéri. Alors moi, je te crois de tout mon cœur. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais je suis certain que cette guérison, je l'ai. Mon frère et ma soeur, c'est ce que toi tu proclames. Bien sûr, ce que toi tu proclames, que tu vas avoir. Mais si tu ne proclames pas ce que Dieu t'a donné, mais les diables, le diable suis très bien, il dit, mais en fait, il ne peut pas prendre ce qu'on lui a donné. Alors laissez-moi donner encore davantage ce que moi je lui donne. Qu'est-ce qu'il va faire Mais il va jouer avec toi dans la maladie. C'est sûr et certain. Frères et sœurs, votre guérison réside dans votre foi. Amen. Amen. Amen. Amen. <rires> mais vous ne réaliserez pas, tu vois, qu'effectivement, que c'est cette foi-là que Satan va beaucoup attaquer. Mais que c'est la puissance que Dieu vous a donnée. La puissance qui tourne de ce monde. C'est quoi C'est notre foi. Bien sûr que c'est notre foi, parce que si tu n'as pas la foi, d'ailleurs, regardez bien, très bien. Si déjà, toi frère, toi soeur, écoutez-moi s'il vous plaît. Tu n'as même pas la foi pour être guéri. Alors, comment aurais-tu la foi pour être sauvé Parce que le salut, c'est dans l'esprit que tu dis, oh, je suis guéri, je suis guéri. Non, pardon, oh, je suis sauvé, je suis sauvé, effectivement. Donc tu, tu calmes tes peurs par cela, effectivement. Mais il y a quand même un signe c'est quand tu es malade. Quand tu es malade, tu dois prouver que la foi que tu as, qui t'a sauvé, la même foi, te guéri aussi. Si déjà tu ne peux pas recevoir la guérison par la foi, alors, comment vas tu recevoir le salut par la foi Nous sommes des comédiens, frère, Des vrais comédiens. On joue trop là. Alléluia, Seigneur, gloire à Dieu Gloire à Dieu, mais tu ne crois pas en lui. Parce que si qui disait gloire à Dieu, il pouvait dire, mais regardez-nous. Alléluia Vous voyez, mon frère et ma soeur... Nous avons beaucoup besoin du Seigneur. Il faut qu'on arrête la comédie. Il faut qu'on arrête toute sensation d'unité. Nous, on doit rentrer dans le domaine vrai. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien. C'est pour le bien de tout et un chacun de nous. Je veux être sûr. Que Seigneur, je marche avec toi. Et que toi, tu marches avec moi. J'aime beaucoup Moïse. On lui a donné les anges. Moïse oui, dit, Seigneur, si toi tu ne marches pas avec nous, Amen. ne nous laisse pas partir d'ici. Voyez-vous, les hommes qui ont eu la grâce de connaître Dieu, ils connaissaient effectivement l'importance de la voie. Ils devaient être sûrs et certains que c'était bien lui. C'est pourquoi que quand on a envoyé Gédéon au combat, pour partir. <rire> J'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi, voici la toison que j'aimais ici. Oui. Fais en sorte que tout autour, qui est qu la rosée, mais sur la toison, rien. Allez, allez. <rire> oh, des hommes déterminés, monsieur, qui étaient sincères, dit, « mais Seigneur, parce que, que si c'est toi, alors je ferai des exploits. Je ne pars pas à l'aventure, non. Je ne vais pas hésiter, non. Je sais que l'éternel est avec eux, moi. Oui. Et puis le Seigneur a permis que partout là-bas qui est donc la rosée sous le toison. Il dit Seigneur, pardon encore une fois. Si c'est encore toi, parce qu'il veut l'assurance. Et que partout là, il n'y ait pas de rosée. Mais il est qui sous la toison. Là, là, là, là, là, là, là. Amen. Ah Oui, moi je veux être certain de Dieu. Ah oui, que je ne marche pas en ambulant comme ça. Alléluia. Et que je conduis le peuple à la perdition. Non, monsieur. Frère, si je dois me perdre moi-même, mais pas le peuple innocent, non. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Alléluia. Oui, c'est 100% vrai. Alléluia. Ah oui, Alléluia. certainement. Alléluia. <rire> oui, frère. Parce que c'est important. Vous ne vous rendez pas compte, frère et de, de donner votre âme à quelqu'un De croire à sa frère Non, tu ne peux pas Tu dois être sûr et certain Que celui lui vers qui je vais déposer mon âme Il a le mandat Ah oui Ah oui Ils ont dit à Josué pas On t'embrasse comme ça, non Alléluia Le peuple était exigeant il a dit, je Jésus, il n'y a pas de problème. Nous t'obéirons. Si quelqu'un s'élève contre toi, nous, nous battrons pour toi. Il dit, mais seulement, seulement, Amen. veille que l'éternel, ton Dieu, Amen. soit avec toi Amen. comme il était été avec Moïse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. <rire> Frères et sœurs. Parce qu'on ne va pas <rire> déposer bon, votre âme quelque part. Parce que celui-là, il a construit, il a eu un grand bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtiments Vraiment. Il y a eu des, des, des chaises nouvelles en or. Et puis, et les vitraux à gauche et à droite. Hein, avec l'hôtel comme ça. Mais on va faire quoi avec l'hôtel Si mon âme est perdue. Vraiment. Mon frère et ma soeur, il faut que vous soyez certains. Parce que oui, Vous devez être certain de pouvoir savoir sur cette temps -ce quel qu'elle est me donner ici. Okay, okay, okay, des colocains okay, okay. sauvages mm, mm, mm. qui après je commence à avoir des problèmes dans les estomacs mm. ma tête commence à avoir des, des bouffes, soufflures et je commence à être troublé. Non messieurs, je veux quelque chose qui m'apporte la paix amen. et qui me rassure que je suis sur le chemin véritable. Amen. amen, amen, amen. amen. Ça, c'est ce que chacun de vous doit se mettre à jetons. Et chercher la face de son Dieu. Il dit, Seigneur, je veux avoir la certitude. Que tu me connais. Et que c'est toi qui me conduis. Et que là où moi je suis aussi. Amen. Ah oui. On va dire, oh, parce que, puis, puis, parce que là où moi je suis aussi, oui. je veux, Seigneur, que tu me aussi. c'est l'endroit que tu veux que je sois. Oui. Pas, je ne vais pas donner mon âme à la personne, oui. mais à toi. Oui. Et là où tu me places, Seigneur, j'aurai confiance. Oui. Dieu doit te répondre, frère. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. Amen. Autrement, tu apportes des problèmes. Ça. Tu vas ça. être là, si tu es pire un peu, qu'est-ce que le pasteur va dire Oh, c'est pas comme ça que nous savons non, non. Vous savez, on, on vous sent en fait, hein, l'instabilité qu'il y a. Mais quelqu'un qui a été convaincu, vous voyez que la parole qui sort, ça rentre. Parce qu'il est certain de, de son Dieu, pas de la, la personne, mais de son Dieu qui la conduit et qui est sanctifie Une telle personne, il peut y avoir des divisions, il ne bougera jamais. On se à gauche, on se droite à droite, il ne bougera jamais. C'est comme Pierre, mon frère. Quand le Seigneur lui a révélé qui était, c'est Jésus, il est resté assis. On a bougé, il n'a pas bougé. On a secoué, il n'a pas secoué. Il est resté là. Et puis le Seigneur de a Pourquoi tu ne t'en vas pas Il dit Mais vers qui dort Alléluia. Gloire oh, à Dieu. Il dit Moi, j'ai reçu la révélation de qui tu es. Même si tu me chasses, je resterai à toi. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia! Il est bon, mon frère. Il est bon pour des frères. Alléluia! Gloire ouais, Seigneur. Oui! Il est notre bonheur. Il est notre joie. Nous l'avons goûté. Nous l'avons senti bon. Et on continue. Bien sûr, monsieur. Il n'y a aucun système, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune obligation qui peut nous détacher de ce Jésus. S'il faut mourir pour lui, <rire> mourir avec lui c'est vivre mon frère. Alors, mais qui aurais-je peur et mais qui aurais-je crainte Nous savons qu'avec lui nous atteindrons le port. C'est pour ça que nous avons ce besoin. Pressant dans notre cœur, parce que lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous voulons être certains de ces Jésus, certains de ces Dieux que nous marchons avec. Il est avec nous parce qu'il nous avait fait la promesse que je ne vous abandonnerai pas. Voici, je suis, ah, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Ton corps. Il nous a fait la promesse. À toi, sœur, il a fait la promesse. À toi, mon frère, il a fait la promesse. De ne pas t'abandonner. Et quand il a dit cela, sœur, frère, nous devons être certains aussi, jeune fille, jeune homme aussi, que si t'a dit cela, tu dois être certain que ton travail à toi c'est de le louer, de le remercier, de le chanter, de le prier, mais qu'à son service. Parce que les autres choses, mariage, travail, études maison, voiture et patati et s'occupe ils s'occupent de cela. Oui, ce qui va marcher avec toi tous les jours. Donc tous les jours il voit tes soucis, tous les jours vêtements et pouvoir pour tes besoins. Alléluia Vous savez, frères et sœurs, s'il marche avec toi, ton patron est contre toi, ton patron est contre toi, mais il est contre ton Seigneur. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même au travail, ne tremblez jamais. Même si on veut te montrer la lettre de licenciement. Toi simplement lève le yeux. Il dit Seigneur, tu es roi. Il faut que les patrons disent que en tout cas je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Parce que tout le monde est ah, Comment je vais payer la maison Vous n'avez pas dit non Non, non, non, non, non, non, non. La maison est déjà payée. Les factures sont déjà payées. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'a donné la maison. Il savait que j'aurais des problèmes d'argent. Mais il a déjà pourvu pour ça. Madame, ça ne te t'est de rien, on va faire.. Le... Non, non, non, monsieur. Vous m'avez fait quoi Licenciement non. Ce que je ne vous plais pas. Il n'y a pas de problème. Je vous dis encore au revoir. Oh. J'étais heureux d'être avec vous. Frère et soeur. Oh. Le monsieur va se dire non. Et puis il dit, madame, madame, madame, viens un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah, oh, non, non, non, non. Euh, euh, je vais encore réfléchir. Mais pour quelle raison Parce que votre réaction a démontré que la personne ici, elle est sûre. Et si elle quitte ici Et va faire par la porte d'un côté Elle va s'ouvrir Alléluia seule, Les compétences Dieu vous les donne Oh, Nous avons un bonheur C'est vrai Jésus est vivant mon frère Jésus est puissant Même si les diables Contrôlent tout mais il a vaincu les diables non seulement il a vaincu sa victoire il te l'a donné mais bien sûr maintenant les diables tremblent quand toi tu t'approches mais c'est pas que tu ne le vois pas toi oui c'est vrai frère tu es un fils de Dieu c'est pour ça pourquoi vous vous plaignez oh il m'a fait ne te plaît pas Frère, tu peux même changer la vie de quelqu'un. Amen. N'est-ce Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, pas qu'il a dit, de demandez, vous recevrez. Amen. Amen. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Et il est la source de ton bonheur. Là où Dieu te conduit, c'est là où Dieu, que, que Dieu veut que tu restes. Même si on même si on vient avec les menottes, on vous fait « Monsieur, vous avez l'ordre de quitter le territoires et tout ça, on vous met, ça on dit « On va vous amener dans l'avion ». Ils vont vous amener dans l'avion, puis j'arrive, là, vous leur dites, Ah, attendez !» Vous savez que ça s'est passé comme ça hein? On, on l'amène et puis bon, on retourne encore. Mais pourquoi vous ne me laissez pas partir On retourne. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas. Amen c'est pour ça, c'est vrai, nous sommes des humains. Quand on a trop de soucis dans la tête, ça nous arrive. Mais c'est parce qu'on oublie. Le diable, il est malin. Il va vous mitrailler avec des choses, des problèmes. Tu tournes la tête, mais à ce moment-là, fais comme ça. Vous savez, ça vient comme ça, non Maintenant, pour, pour ne pas être atteint par ce qui vient comme ça, fais comme ça. Les genoux Les genoux Alléluia ah oui. Par les genoux les missiles passent des cieux Oui, monsieur Oui, madame Nous, nous avons un, un puissant sauveur Un Dieu merveilleux Que le Seigneur vous bénisse. Si les osseurs se déchaillent